c'est et j'espère que vous avez la forme, aujourd'hui il y a énormément de vent, j'espère que vous allez bien entendre. Alors on va tester le stabilisateur de changement de vitesse. Euh, J'ai bien choisi ma journée. Et bon, puis en plus il dit que ça va augmenter jusqu'à 5 km h on, on, on verra bien. Donc là je suis en première, pour l'instant bon bah ben, ça passe bien, encore heureux, c'est euh, un petit peu plus dur enfin, quand je dis plus dur, attention, je veux dire, ça on sent que voilà, vous appuyer un petit peu plus c'est mieux quoi. Ouais, c'est pour l'instant, ça va, hein, je vais voir. Bon, voilà, là, je chauffe ma moto, hein, je cherche chez moi, je chauffe ma moto, donc justement pour les pour les passages à bas vitesse et tout, c'est pour ça que j'ai préféré filmer l'heure, c'est pour voir si déjà à bas vitesse et tout, à basse vitesse, ça passe bien. Enfin, il y a un beau soleil, c'est déjà ça. Voilà. Là, je suis toujours en 1. Ça a L'air d'être cool. Bon, c'est une pièce comme j'avais dit, hein, qui, est, qui, est, qui est pratique, mais voilà, c'est uniquement pour moi. J'ai surtout acheté, c'était pour, euh, pour protéger mon joint de sortie de boîte. Après, je vais voir ce que ça donne. Là, là j'ai commencé à passer en deux. Ouais, ouais, c'est. C'est souhait, c'est ouais, en sang que, en sang que ça, ça, ça passe mieux. Ouais, ça passe C'est euh, plus. Euh... Ouais, c'est plus souple. Je sais pas, pas plus souple, je sais pas comment vous l'expliquer, pas plus souple, parce que d'origine la boîte est très bonne, hein, c'est très bien, hein, c'est une bonne boîte de vitesse, moi j'ai pas de problème, hein. j'ai jamais eu de faux points morts, j'ai pas de problème, Ça, certains qui disent qu'il y avait des faux points morts, moi j'en ai jamais eu, hein. enfin pas plus qu'une qu boîte ordinaire de moto, que ça peut arriver que vous avez un faux point mort. Moi, je veux dire, c les motos c'est comme ça, hein. mais je dis, mais j'ai pas eu de dire, oh, putain, elle me fait chier cette boîte, il me faut absolument cette pièce pour éviter les faux points morts, Là je, là, je passe mes vitesses, je sens que oui, c'est plus souple. Quand vous passez vitesse, vous sentez que l'axe, euh, vous savez, savez c'est tenu maintenant, l'arbre la, la, de sortie de boîte, on sent qu'il coulisse dans quelque chose. Voilà. On sent que quand vous passez plus vitesse, il euh, faut bien monter le pied. Quoi. On sent que oui, voilà, c'est plus comme avant, comment dire. Vous savez, quand vous passez la vitesse, euh, des fois, ça pouvait claquer un petit peu. Parce qu'il faut bien lever le pied, ça, parce que comme c'est pas souple. Donc, ça fait un peu... Des fois, de temps en temps, comme n'importe quelle boîte de vitesse, même sur les Yamaha, ça le faisait souvent. Là, on sent que c'est vraiment bien stable. La boîte de vitesse, voilà. Et le, là, voilà, On sent que l'arbre de sortie, c'est dur, à se dire qu'il faut le tester hein, pour, pour sentir le ressenti. On sent que pour l'arbre de sortie de boîte, on sent qu'il est bien stabilisé. Voilà. On sent qu'il est tenu. Il est tenu dans un espèce de, de, de bague, dans un axe. Et voilà, il est, on sent qu'il n'est pas euh, comme ça. Il est vraiment bien tenu. Bon, ça se sent, ça se sent. C'est franchement au ressenti, voilà, là je passe mes rapports, là je suis en 3, euh, on, sent, on, le sent. Ouais, on le sent, on le sent, on le c'est pas, c'est pas comme je pas transcendant, c'est pas un truc de putain de merde, c'est un truc de fou. Mais vous sentez tout de même que l'axe, ouais, l'arbre la, la, la, de sortie de boîte, et il rentre dans un espèce de bague, hein, comme vous avez vu c'est une bague, hein. et que oui effectivement euh, le, le changement, il est. On sent que c'est plus stable. Ouais. C je sais pas comment vous l'expliquer, c'est dur, mais c'est plus stable. Là je suis en 3, euh, en 4, je veux dire. Et euh, là je vais passer après en 5, en 6, je vais voir ce que ça donne. Mais euh, euh, Ouais, même, même quand vous rétrogradez et tout, on sent que oui, oui, on sent que c'est beaucoup plus. Avant, comment on dirais-je, quand vous passiez vos rapports, bon c'est plus rapide, hein, parce qu'il n'y a rien qui tenait, mais des fois, si vous appuyez pas bien. Vous mal, comme sur les boîtes de Yamaha et tout ça, vous sentez des fois de, sur le sélecteur ça fait un peu, vous sentez si vous savez le, au niveau du pied ça, ça, ça vibre un peu parce qu'il faut bien enfoncer, là non c'est plus du tout c'est gommé ça voilà ça c'est allez maintenant on sent que c'est parfaitement stable ça sur ce point là c'est pas des conneries maintenant à dire qu'il y a des ça comme les faux points morts moi j'en ai déjà pas eu j'en ai pas et puis euh, aussi euh, choses qui disent que vous trouvez mieux le point mort je, je vois pas trop bien compris ce qu'ils veut dire par là. Moi, j'ai aucun souci pour trouver des points morts que ce soit sur n'importe quelle moto que j'ai eu, même des même des, mot, des motocross ou des, des enduro Vous avez même pas l'indicateur de du rapport engagé. J'ai jamais eu de problème à changer. pas même sur celle-là, au contraire, c'est une des motos. Là, vous sur en 5, ça passe bien. C'est une de motos où vous, vous trouvez parfaitement bien à parce que la, la boîte est très bien étagée. Donc pour ce point-là, moi, je trouve que c'est des conneries, c'est n'importe quoi. Euh, je dire, ça ne va pas vous l'empiler, au contraire, c'est sûr, vous allez le trouver encore mieux, voir, mais je vais dire, mais pas, ça va pas vous l'empiler. Par contre, effectivement, là voilà là, en 6, quand vous passez de vitesse, vous sentez que c'est plus agréable c'est plus souple. Est, il y a certains qui disent « Ouais, je peux monter le pied » non non non franchement on sent pas de dureté comme je vous dis si vous, vous laissez bien votre taxe sur votre poids vous pouvez... la, la, la boîte, et bien, vous sentez pas vous sentez plus le pied mais vous sentez un petit peu plus de dureté parce que bah, ça rentre dans une vague donc euh, c'est pas plus dur mais c'est plus... Euh, plus sous contrôle c'est vrai effectivement ça stabilise voilà ça stabilise non c'est pas des conneries ça stabilise effectivement ça stabilise un peu plus parce qu'avant quand vous passiez par vous rétrogradiez vous passez certaines vitesses des fois ça peut arriver hein. dans toutes les votes de celle de genre, les motos, moi dans de vous et tout. Des fois vous sentez que ça vibre un petit peu. Vous savez quand vous appuyez, parce que c'est sans doute ça ça les pignons sont pas bien ajustés, tac, ça, ça vibre un peu. Et ça, là, là ça la gomme, ça ça, ça gomme. Et on sent que c'est vraiment bien stable parce que je sais pas, là ça va bien tourner, comme il est il est pas il n'est pas euh, complètement à l'air, tranquille comme ça, là. je peux tout de par en dessous par la petite patte qui mettait bas que c'est bien bien bien.. Euh, une bague effectivement on sent qu'il est vraiment tenu l'axe, l'axe est tenu donc sur ce point là c'est pas des conneries vous. parce que souvent les trucs chinois quand ils regarde des trucs c'est souvent people who shit chez eux donc il faut se méfier mais là non ça s'adapte bien ça se monte très bien ça il a pas besoin de faire de modifications ou dit au putain mais ça ça marche même pas ou ça laisse des trucs à l'air ou je pas quoi donc, non non et effectivement ça votre boîte de vitesse passera toujours aussi bien ça va pas merder la boîte de vitesse où vous, vous sentez vos rapports qui ne passent pas bien que ça soit au passage de vitesse ou au rétrogradage il n'y a aucun problème et vous sentez, c'est pas transcendant mais vous sentez quand même que le passage de vitesse est un petit peu plus sous contrôle c'est difficile à expliquer hein. un petit peu plus stable Voilà. c'est vrai, C'est n'est pas conneries. maintenant, ne vous mettez pas cette pièce déjà, de base, c'est une très bonne boîte de vitesse elle est très stable et tout, il n'y a aucun problème mais c'est vrai qu'avec ça, ça gomme, moi ce que j'avais des fois, sur... par exemple, moi c'était par exemple de la seconde à la troisième ou la troisième à la seconde. C'est au niveau de la troisième. Euh, et des fois quand je, quand je puis pas bien sur ma, sur mon, ma pédale, c'est de ma que de santé, des fois ça vit pas. Comme ça. Quand ouais. ouais, ouais, J'aurais trouvé là où je passe la vitesse. Avec ça, donc là, ça l'a gommé totalement. Donc euh... non, c'est une bonne chose maintenant qu'on vit. De passer de pièces la boîte de vitesse d'origine de la de la honda les nickel pro, moi j'ai jamais eu de problème ça fait bientôt 10 000 km que je roule avec cette aucun souci j'ai jamais eu de faux point mort j'ai jamais eu de, de, de, de vitesse qui passe mal ou qui de mal s'engager moi j'ai eu de moi hein. pas pour moi j'ai jamais eu ce problème là, euh... est le... euh... maintenant c'est vrai qu'avec ça c'est ensemble c'est voilà c'est mieux ça... on sent du mieux, voilà. on sent du mieux. C'est pas une connerie pour vous dire euh, ouais j'ai acheté ça, ça, ça, ça c'est moi hein. Moi il y a du bleu. Et en plus ça me propose euh, mon joint de sortir de boîte qui n'est plus du tout à l'air tout ça, à la vue des éléments, soleil, etc. Ou terre, là il est bien protégé, il est euh, protégé par cette vaccine. Donc, mon, mon, donc ma conclusion, vous pouvez l'acheter les yeux fermés pour une CD650R de 2020, déjà, ça s'adapte parfaitement et ça marche à Pékin. Pas à faire de soucis, ça marche un gros. Euh, même pour un modèle 2021 ou 2022, il n'y aura aucun problème, parce que c'est que ça prend le même moteur, la même conception. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne continuation, un bon ride, Je vous remercie de votre fidélité et d'avoir suivi les vidéos. Ciao, ciao